On est ici sur le campus de l'IUT de Castres. À 5 minutes à pied, il y a la Maison du Campus qu'on va te faire visiter. Allez, suis-nous Donc on se retrouve devant la Maison du Campus qui a été créée pour les étudiants. C'est un lieu de travail mais aussi de détente. Nous avons une bibliothèque à l'intérieur, des petites salles de travail et un piano et des poufs. Il y a aussi un Fab Lab qui est un lieu pour les ingénieurs où ils vont fabriquer plusieurs pièces. Allez, viens, je vais te montrer. Donc là, on est dans la maison du campus qui est ouverte du lundi au vendredi. On a remis le masque par sécurité. Allez, viens, on va tout te montrer. Donc ici, c'est la bibliothèque dont je te parlais. Tu as des livres, mais aussi des tables pour travailler en groupe et tout seul. Donc ici, on se retrouve dans le couloir où il y a toutes les salles de travail. Quand on a des partiels ou des exercices à faire, c'est ici que tous les étudiants se retrouvent en petit groupe pour travailler. Et ici, c'est le coin des tentes avec plusieurs espaces pour parler ou boire un café. Il y a une machine à café derrière et aussi un piano pour jouer un peu de musique. Et pour finir, ici c'est la salle Fab Lab qui est utilisée par les ingénieurs pour, pour fabriquer plusieurs pièces et faire des, des projets. Et voilà, j'espère que la visite vous a plu et qu'on vous retrouvera très vite ici.